Quand j'ai pris la décision de partir vivre en Asie plusieurs mois, je crois que j'avais oublié un petit détail. Celui des adieux. Je ne suis pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses sentiments autrement que par des vidéos. Donc quoi de mieux que des moments de vie pour dire au revoir à ses amis. I think of love, a drink of love I think in love. And in the middle of the night, I need my love I need to grieve and need to need and be in love My love is gonna come to me Just going home, I'm a late show No one to me at I Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin Puisque je vais vous faire un petit vlog de mes adieux à la France Si vous ne le savez pas, je pars en Thaïlande euh, plusieurs mois et peut-être en road trip en Asie Et donc là, on va faire un peu le tour euh, de nos proches pour leur dire au revoir Aujourd'hui, je vais à Lille, Demain, euh, après-demain, je vais à Paris J'adore Paris, j'adore Lille, donc je vous emmène avec moi Let's go ce que t'as dans la tête sous comme toi je me sens bien avec dehors, on fait les 400 coups. J'aime bien ta j'aime bien ce que en dessous. Avec toi, je me sens bien. je me sens Ok, les gars, je me suis dit que j'allais mettre un peu de contexte et revenir avec des petits cœurs sur la tête parce que j'aime trop euh, ma vie et mes proches. Non, mais plus sérieusement, je me suis dit que j'allais juste mettre du contexte parce que j'ai surtout filmé des moments de vie. Donc là, on est arrivé euh, de la gare et on allait passer deux jours chez Guillaume et Gabi qui sont en coloc ensemble, qui sont deux de nos amis. Et donc, premier truc qu'on a fait, c'est aller manger des pizzas toujours anti-diable Ensuite, on a passé la soirée très chill chez eux. Je sais plus ce qu'on a mangé. Jules, on a mangé, a mangé quoi Ah oui, on a mangé des gnocchis. C'est très très bon, les gnocchis. Après, on a regardé Euphoria et après on a dodo. Et le lendemain midi, je suis allée voir Marie et je vous laisse avec ses magnifiques images. Devenir qu'un esprit Est-ce qu'on sait vivre Loin de nous, loin d'ici On s'était dit tant de promesses au début Au plus profond de moi Mais laisse-moi partir Cette fois Tu sais tu veux faire un truc marrant parce qu'apparemment il y a pas assez de rire Je oui. <rire> suis trop petite après avoir passé euh, l'après-midi avec mon incroyable amie Marie, euh, on a passé la soirée euh, chez une autre amie et ensuite après gros plot twist, on a fini en soirée chez un de nos potes avec tous nos potes euh, bah, de notre école depuis la première année et tout. Donc c'était trop cool, j'ai rien filmé, mais c'était très sympa. On Dans ans. Dès le matin, pas le ça se boit ça. Oui, fait ce matin. Putain, vrai, es trop équipé. Bah non alors. J'ai suis gâté. Au steak, mmh. des, des steaks. C'est Je pense que ça mange des tomates. Pas que vous en mangez. Et le lendemain, on a mangé avec Ninon et on a dit au revoir après à Gabi et à Kim. Ça tourne ou pas là Ouais. Ok donc euh, désormais je suis euh, entrepreneuse, j'ai créé mon entreprise pour euh, des clients de community management. Regardez comment comme il craque les abonnés. <rire> Et mes premiers clients c'est la bonne fête de genre un collectif de DJ. Ouais, c'est Je me souviens que la première, genre, tous les deux, vous avez tous les joues joues joues joues et tout. Genre, ils me disaient, ouais, je vois Guillaume et tout, mais vous voyez tous les deux. Et genre Je te croisais des fois, genre, tu partais tu partais, quand j'arrivais. T'as été... <rire> une tête de chou. Tu vois, dans le Grinch ou pas Oh, mais c'est trop bien. Bah, tiens à voir sur internet. <rire> les villageois. Bon, salut les abonnés, je voulais faire un message d'adieu à Pops. Enfin, pas adieu. Non, ça dépend si vous avez vu le serpent ou pas mais dans le serpent ils reviennent pas tous. <rire> bon bref Pop ce bail tu reviendras des cartouches de club <rire> c'est Et bien voilà euh, nous partons de Lille. Euh, hier j'ai vu tous mes amis Et aujourd'hui aussi j'ai vu mon ami la plus importante qui est Nino Allez abonné C'est très triste, j'ai envie de pleurer dernière fois que j'arrive avec ces trucs ridicules sur la tête mais ensuite on est allé à Paris pour quelques jours pour un tournage, enfin euh, pour un shooting photo que Jules faisait et c'était trop trop bien donc je vous mets les images maintenant. Petite pause dans le shooting On essaie d'appeler le Visa Puisque Jules n'a toujours pas son Visa Ce qui est assez problématique pour partir hello les gars je vous retrouve euh, dans la chambre de ma soeur et je dois vous faire quelques petites annonces avant déjà euh, j'ai acheté une mini euh, lampe LED à emmener partout comme ça je vais pouvoir l'emmener en Thaïlande donc je suis trop contente euh, pour l'instant elle est très cool je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez j'ai aussi acheté un micro euh, qui me paraît pas mal en gros j'avais déjà un micro avant euh, qui coûtait 50 euros je crois mais euh, qui bug enfin il marche plus enfin ça fait un son vraiment dégueulasse maintenant et je me suis dit bah vas-y je vais essayer d'investir dans un micro cravate donc celui là il m'a coûté 12 euros pareil je vous mettrai le lien pour l'instant il me paraît bien enfin dites-moi au niveau du, du son, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est très cool pour très peu cher. Donc sinon on est allé à Lille, comme vous avez pu voir, c'était vraiment trop trop cool. Ça m'a fait trop plaisir parce qu'on a pu voir énormément de potes, alors que de base on n'était pas du tout censé en voir autant. Euh, mais tout s'est trop trop bien goupillé, et vraiment j'ai pu voir tellement de mes amis que ça m'a fait énormément plaisir. Enfin vraiment ça m'a fait trop bizarre de dire au revoir, <rire> ça faisait trop mal au cœur. Ensuite on est allé à Paris, euh, parce que Jules il devait faire... Euh, les photos d'un album en gros euh, pour euh, deux rappeurs j'avais pas grand chose à faire donc je l'ai accompagné et franchement c'était trop trop cool et moi j'aime trop être à Paris genre même si j'ai pas de trucs concrets à faire euh, j'aime bien me balader, euh, voir tout et tout et donc c'est vrai que ça fait bizarre parce que là j'ai pas cours et c'est un peu angoissant parce que j'ai l'impression que je suis pas autorisée à ne rien faire mais en même temps j'ai pas à m'inventer des trucs à faire alors que j'en ai pas forcément euh, sinon Jules a toujours pas son visa <rire> yes mais normalement il va bientôt le recevoir euh, j'espère qu'ils foutent les trucs du visa on part la semaine prochaine donc, cette semaine, on va dire un peu au revoir à tout le monde. Là, on est en train de. Enfin, hier, j'ai fait mon vaccin. Je suis encore un peu en train de stresser et tout. En fait, ça commence à m'angoisser parce que je suis en train de réaliser qu'on va vraiment partir. Et heureusement, comparé à deux, c'est ce que je peux dire. Heureusement, comparé à deux, j'aurais jamais pu euh, quitter le maintenant. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je vais vous emmener tout le reste de ma semaine. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Parfois, j'ai l'impression que le monde m'appartient. Puis, parfois, j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle. Non, j'attends plus rien d'elle. J'ai pensé à une fille toute. Les copains! <rire> allez, va jouer dehors! Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu plus tard euh, dans la semaine. J'avais pas trop filmé cette semaine parce que j'ai fait plein de trucs un peu chiants, genre euh, de. Euh, genre petit rendez-vous de médecin, enfin hein, un comme ça. Euh, je suis passé un peu de temps avec mes potes de Rouen, euh, surtout avec Noémie. Ma famille est partie en vacances ce matin et en gros, euh, ils rentreront juste après que moi je revienne. Franchement, ça me fait trop trop bizarre. Enfin. Euh, en fait, c'est même pas à me dire que je vais pas aller voir pendant longtemps parce que j'ai l'habitude, mais c'est juste que là, j'étais un peu rentrée dans ma routine familiale. Et en plus, euh, bah, je serais à l'autre bout du monde. Sinon, j'ai oublié de vous parler d'un petit événement majeur de ces derniers jours qui n'est pas incroyable, pas du tout incroyable même. On a appris que Jules n'avait pas son visa. Comment vous dire que c'était pas du tout privé au programme et surtout, c'était pas du tout normal. Je vais pas trop raconter ma vie ici, mais enfin, genre, c'est vraiment parce que... Il y a eu zéro indulgence, tous les documents étaient, euh, étaient bons. Il a dit non pour rien. C'est pour ça que même si je vais filmer énormément de choses en Asie et que je vais vous donner plein de conseils et tout, euh, personnellement, je ne conseille pas actuellement d'y aller. Euh, J'y suis allée, enfin bah, on y va parce que c'est la chance de notre vie dans le sens où on allait cours à distance et qu'on n'allait pas rester en France pour suivre des cours à distance de Chine et que, et que voilà, mais ça nous fait perdre énormément d'argent qui n'était pas du tout prévu. Et encore une fois, je vais pas me plaindre, mais juste là actuellement, ce qui se passe, c'est testé positif là-bas, c'est très très compliqué. Donc je croise les doigts pour qu'on soit pas testé positif là-bas, j'ai déjà eu le Covid, Jules aussi, euh, on a déjà eu Omicron. J'espère que tout se passera bien, j'ai vraiment la boule au ventre là depuis quelques jours, parce que euh, j'aime pas tout pouvoir contrôler, et je commence à stresser de ouf, parce il y, y a plein de trucs que je suis prête à gérer, genre des galères de logement, des galères d'autres comme ça et tout. Mais euh, à partir du moment où c'est avec l'état d'un pays, ou que c'est des galères politiques, ou des trucs comme ça, ça, me... ça manque quoi Ça, il faut que je range tout, parce que j'ai vraiment été des affaires partout et que je fasse ma valise. Je pense que je vais aller regarder dans mes anciennes affaires, voir s'il y a des trucs un peu euh, croustillants à prendre euh, et à emmener. Et je sais pas si je fumerai énormément, demain il y a un repas avec mes potes, et je vais dire aussi au revoir mes grands-parents à mon chien et tout. Je vous avoue que c'est pas le meilleur vlog pour être chill, en mode euh, vous raconter ma vie parce que euh, je suis hyper stressée. Je pense que vous comprendrez, mais je veux vraiment euh, être transparente avec vous et vous montrer tout. Voilà, la semaine dernière, j'ai profité, j'ai dit au revoir à tous mes potes, c'était trop chill. Là, le stress commence à monter. Donc j'ai essayé de vous montrer petit moment, mais en tout cas si vous voulez euh, en voir plus euh, à l'instant T et du contenu un peu plus, enfin pas naturel, mais un peu moins travaillé on va dire euh, dans le sens montage et tout, vous pouvez aller me suivre sur TikTok, je suis hyper active plein de trucs et euh, voilà ça me fait rire comme plateforme c'est marrant donc euh, je reste évidemment sur youtube mais si vous voulez me suivre euh, allez-y et voilà on va on va faire les affaires et euh, j'espère que ça vous plaît en tout cas n'hésitez pas à liker à, à partager vous ressentir sur euh, mes dernières vidéos et euh... longtemps que j'ai pas dit je t'aime j'ai même plus si j'en suis capable j'attendais un signe du ciel puis quand il est tombé je crois que je suis tombée aussi et quitte à me faire un film j'aurais dû choisir un bien meilleur Ok donc là j'ai mis quasiment l'ensemble de tous mes vêtements là il y a les chemises je me suis vraiment genre limitée vraiment là c'est les chemises un peu manches longues euh, je sais qu'il va faire super chaud mais là c'est si on a un appel pro ensuite c'est des chemises assez fines j'ai pris quand même deux jeans parce que j'adore les jeans j'ai pris sinon quelques bas quelques hauts là là je pense que ça va en termes de quantité <musique> Donc là Jules teste sa valise Il a zéro là Ouais Ok vas-y Ok les gars euh, je vous retrouve le lendemain On s'est levé super tôt pour faire un test euh, Covid qui était négatif euh, On va bientôt prendre le train je suis vraiment en retard Genre c'est la course C'est horrible euh, J'ai perdu mon chargeur d'appareil photo en plus, trop bien. Bref, euh, je vous fais des gros bisous. Euh, voilà, je voulais juste vous le dire. J'ai trop hâte de découvrir ce pays avec vous. J'ai trop hâte, j'aurais voulu faire un outro beaucoup plus stylé, mais je suis tellement dans le rush que je suis désolée. Mais je vous dis au revoir et suivez mes futures aventures. Voilà.